Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, en cette période de confinement parfois un peu difficile, je vais vous accompagner pour un petit plaisir gustatif. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Et qui dit plaisir dit chocolat. Et oui Du coup, pour cette recette de moelleux au chocolat, et franchement, rien que le nom, ça donne envie. Donc il vous faudra... 120 g de beurre, 200 g de chocolat, 80 g de farine, 140 g de sucre et 4 œufs Et quelques ustensibles bien sûr, dont les moules à la fin. Donc dans un saladier adapté au micro-ondes, faire fondre le beurre tout d'abord. Donc on met le beurre. et le chocolat qu'on a préalablement coupé en petits carrés et direction le micro-ondes pour 3 minutes ensuite en parallèle dans un récipient, versez la farine, voilà, le sucre hop, et les œufs préalablement battus évidemment. Puis mélangez le tout. Après avoir mélangé avec énergie, ajoutez le chocolat. C'est parti pour une nouvelle séance de musculation. Il faut mélanger le tout. Enfin, versez cette préparation dans des petits moules en silicone. Et essayez de ne pas en mettre partout. Une fois tous les moules remplis, direction le four pour environ 10 minutes, thermostasis. Et voilà, c'est prêt, vous n'avez plus qu'à les démouler et le meilleur moment est arrivé Vous pouvez donc les manger chauds à la sortie du four ou alors attendre qu'ils refroidissent. Mais perso, attendre, c'est pas possible et voilà, je vous souhaite alors une bonne préparation, une bonne dégustation et surtout, restez chez vous, prenez soin de vous, à bientôt